At the tailor's, chez le tailleur. A tailor cuts out a tailor's clothes. Il taille les vêtements. The right size, la bonne taille. Taille also means waist, la taille, the waist around which you wear a belt, une ceinture. Everybody is well dressed. Tout le monde est bien habillé. Tout le monde literally means all the world. A suit, un complet, a complete set of clothes. A jacket, une veste, or un veston. A raincoat, un impermeable, that is to say impermeable to water. Monsieur le tailleur. Monsieur le tailleur. Répondez, monsieur le tailleur. Répondez! Monsieur! Que voulez-vous? Je veux parler au tailleur. Il ne répond pas. Moi, je suis le tailleur. Ça, c'est un mannequin. Un mannequin. Comme il est bien habillé. C'est un beau complet. Merci, monsieur. C'est vrai qu'il est bien habillé. Tout le monde qui vient ici est bien habillé. Même les mannequins. Ah oui? Voulez-vous un, un complet comme celui-ci? Euh, non, je ne veux pas de complet. Ah, une, une veste peut-être? Non, je ne veux pas de veste. Alors, que voulez-vous, monsieur? C'est la pluie. Avez-vous quelque chose qui protège de la pluie? Ah, un imperméable. Vous voulez un imperméable? Ah, c'est intéressant. Mais il est beaucoup trop grand. Ah, mais je, je vais vous en faire un de la bonne taille. Ah. Et, un instant, monsieur. Ça ne sera pas long. Oh, oh. <coughs> 70, c'est pour moi. 54. Oh, oh, la jolie ceinture, merci, monsieur. Chez le tailleur, at the tailors. Tout le monde est bien habillé. Everybody is well dressed. Un complet, a suit. Une veste, a jacket. Un imperméable, a raincoat. Une ceinture, a belt. A tape measure. Un mètre à ruban. This is what is used to take your measurements. Prendre vos mesures. I know what I'm doing, the tailor might say. Je sais ce que je fais. Lift your arm. Lever le bras. Scissors. Des ciseaux. Are used to cut out the cloth or material. Tailler le tissu. Tissue is related to the English tissue. To sew, coudre. With a needle and thread, avec une aiguille et du fil. Hey, monsieur, c'est pas une ceinture ça. C'est un mètre à ruban pour mesurer. Pourquoi voulez-vous mesurer Si je vais vous faire un imperméable, je dois prendre vos mesures. Et pourquoi voulez-vous prendre mes monsieur, mesures Monsieur, je sais ce que je fais. Bon, d'accord. Levez le bras. Le bras Oui, je dois mesurer votre poitrine, votre taille, le bras 57 50... 59 cm. Hey. Et maintenant, est-ce que je peux avoir l'imperméable? Monsieur, je suis un tailleur. Je taille les vêtements avec des ciseaux. Tailler, couper, ciseaux. Tailler avec des ciseaux? Oui. Ensuite, je dois coudre avec une aiguille et du fil. Une aiguille et du fil. D'abord, faut choisir le tissu. Choisir. Choisissez. Euh, oh, je ne peux pas. Pourquoi? <rire> je ne sais pas lire. Un mètre à ruban. A tape measure. Des ciseaux. Scissors. Coudre. To sew, Une aiguille et du fil. Needle and thread. I don't know where to start. Je ne sais pas par où commencer. To prefer. préférer. Do you prefer? Préférez-vous? A dark material? Un tissu foncé? Or a light material? Un tissu clair? Plain material? Un tissu uni, or striped material, un tissu rayé. To try on, essayer, A fitting, un essayage. It fits you, il vous va, it goes you. Il est tout nu, he is completely naked. Vous n'avez pas besoin de le lire. Vous avez seulement à choisir un tissu. Oui, mais je ne sais pas par où commencer. préférez vous un tissu foncé ou un tissu clair. Foncé, pas clair, foncé. Rayé ou un tissu uni. Uni? Ah oui, je préfère uni. Bon, j'ai le tissu, j'ai les mesures. Alors, vous allez tailler et coudre tout de suite? Ah non, pas tout de suite, parce que je suis très, très occupé. Ah! Oh. Mais, si vous voulez revenir pour l'essayage dans une semaine... Un essayage? Oui, il faut essayer l'imperméable pour savoir s'il vous va. Que voulez-vous dire s'il me va? Si l'imperméable, à la bonne taille pour vous. Mais, mais je ne veux pas d'imperméable pour moi. Quoi? J'ai déjà un manteau. Mais oui, mais vous avez dit que vous vouliez quelque chose qui protégeait de la pluie, non? Oui, parce qu'il est tout nu. Tout nu? Qui est tout nu? Mon parapluie. Pauvre petit, vous voyez? Tout nu, pauvre parapluie. Il a besoin d'un imperméable pour le protéger de la pluie. Préférez. To prefer. Qui foncé, dark material, clair, light, uni, plain, rayé, striped. Il est tout nu, he's completely naked. Now here's the complete sketch again. Monsieur le tailleur, monsieur le tailleur, monsieur... répondez, monsieur le tailleur, répondez. Monsieur, que voulez-vous? Je veux parler au tailleur, il ne répond pas.